Ça, c'est l'idée que vous vous faisiez de l'enfant idéal. Et ça, c'est l'enfant idéal que vous avez finalement eu. Et si vous canalisiez leur énergie Danse classique, moderne jazz, street jazz, hip-hop... L'école de danse Salsa Nueva Paris n'a pas fini de les faire bouger. Maman, c'est quand les cours de danse Du cours d'éveil dès l'âge de 4 ans au cours pour pré-ado et ado, préparez la rentrée 2020 sur salsanueva.fr